Salon froid, moderne, sans histoire. Ici gonfle ton sac bombé de voyage. Tu étends la fatigue de tes jambes sur la table basse. Je rêve sur ta peau de continent lointain, de soupirs exotiques.